Bonjour ami la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette. Alors oui, je peux vous souhaiter la bienvenue dans ma bibliothèque parce que c'est à distance et ce ne sera pas un lieu public. Donc vous pouvez, vous, je peux vous faire rentrer dans cette bibliothèque virtuellement. Alors euh, donc trêve de, de, de petites plaisanteries, euh, je, je suis enfermée chez moi pour qu'un jour. Euh, je devrais sortir le moins possible, euh, éventuellement pas du tout euh, parce que j'ai été en contact avec une personne qui est infectée et donc par précaution je suis arrêtée pour 15 jours et confinée donc que vais-je faire de, de tout ce temps lire lire donc euh, j'ai sélectionné 5 euh, grosses pavasses, 5 pavés qui ne seront pas forcément euh, ceux de ces quinze jours-là, mais euh, en tout cas, cinq pavés que j'ai envie de lire, euh, et sur lesquels je vous ferai un petit retour, si, euh, en plus de tout, tout le reste de ma, de ma pile de lire. Euh, voilà, donc, petite présentation de... Ma palle de confinement Voilà Alors, premier livre, donc pas forcément... en. Euh, euh, quand je dis premier livre, c'est pas euh, le premier livre que je dirais c'est euh, premier livre de, de, de la pile euh, Je sais pas dans quel ordre et tout ça, on verra euh, American Gods de Neil Gaiman euh, Dont j'avais sans doute déjà parlé à l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge et que j'avais pas lu euh, Donc en fait c'est... Un roman qui mélange plusieurs mythologies, euh, où, de, où les dieux en fait se font la guerre, les dieux de plusieurs mythologies différentes se font la guerre. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais j'adore, j'adore, j'adore Neil, Neil de Gaiman, je trouve que c'est un docteur extraordinaire. Et pourtant... Euh, Pourtant la fantasy n'est pas forcément ce que je préfère, mais enfin, l'écriture de Daniel Gaiman est très très belle. Euh, c'est un des univers qui sont souvent assez fascinants, a... c'est un petit peu dérangeant mais pas trop non plus. Euh, c'est amusant, euh, donc euh, il a un petit côté Lewis Carroll en fait, euh, en un peu plus sombre, euh, que j'aime beaucoup beaucoup. Et j'ai hâte de lire ça, parce qu'en plus, vraiment, il y a... Neil Gaiman a aussi un humour que très british, que, que j'apprécie beaucoup. Donc, je pense que celui-là, il... Il, y... il va y passer. Vous avez compris. Ensuite, un autre euh, que je vous ai présenté dans ma petite palle pour le Blossom Spring Challenge. La guerre et la paix, volume 1. Oui, ça, ce n'est que le volume 1 de Tolstoy. Donc deuxième grosse pavasse, euh, Bon celui-là je pense que je vais le lire parce qu'il est dans le défi, euh, ça fait longtemps, longtemps, longtemps, longtemps j'ai envie de le lire. Donc, eh ben allons-y, euh, fonçons, euh, donc voilà de quoi ça parle, euh, d'une famille russe pendant euh, les guerres napoléoniennes. Voilà, ouais, tout ça. <rire> Et euh, j'aime beaucoup Tolstoy, je trouve que son écriture est très très belle, j'aime bien la littérature russe, que je ne connais pas très bien d'ailleurs, donc j'ai envie de continuer à la découvrir. Autre euh, livre qui est dans ma pile à lire depuis longtemps, mais c'est bien, ce sera l'occasion de, de l'en faire sortir et de découvrir plein d'autres choses, William Securey, La Foire aux Vanités. Alors, euh, Sakuré, j'en ai parlé à l'occasion du Cold Winter Challenge. Euh, vous connaissez sans doute cet auteur, vous, enfin peut-être pas, mais euh, c'est l'auteur euh, qui a écrit euh, Barry Lyndon. Et j'en ai parlé sur cette chaîne, par, enfin de cet auteur, j'ai parlé de, euh, la du, du conte La Rose et la Bague. Et Sakuré, c'est un auteur euh, dont et qui a vraiment mis vraiment beaucoup d'ironie dans ses œuvres. Qui C'est euh, un, un auteur de, de l'époque victorienne, euh, qui met aussi beaucoup d'ironie dans ses œuvres. Euh, alors là, La Faure Vanité, je ne sais plus tout à fait de quoi ça parle, euh, d'une jeune, jeune gouvernante qui va découvrir une famille, euh, une famille noble, et donc ben je pense que ça va euh, ressembler à quelque chose comme du roman social. Et le roman social, c'est ce que je préfère en fait. Hum, et bon, je l'ai sélectionné parce que vous voyez ce pavé. Voilà, je devrais peut-être presque les mesurer en fait. Hum, et j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, euh, encore de la littérature euh, anglaise. Euh, il y aura aussi encore de la littérature russe, Encore un auteur victorien, que bon, là, je pense que tout le monde connaît cet auteur, il s'agit de Charles Dickens, mais tout le monde ne connaît pas, je pense, Blake House. Euh, je ne connaissais pas moi non plus du tout, euh, j'ai acheté ce livre il y a bien un an d'ailleurs. Euh, et en fait, c'est un roman juridique. Voilà, euh, qui parle d'une institution. Hum, c est, c est, voilà, donc je ne vois pas du tout à quoi ça peut ressembler, mais j'aime beaucoup Dickens, euh, j'ai très envie de, de lire ça, et ben, je pense que ce sera avec euh, une lecture euh, très plaisante. Euh, en tout cas, au moins, euh, très instructive et... Et je suis en train de me dire que j'alterne je, je, ouais, un peu euh, un euh, roman un peu, un peu lourd et un roman un peu amusant. Si Celui-là, je pense que je n'ai pas beaucoup rigolé. Et un autre qui ne va sans doute pas beaucoup m'amuser, Les Démons de Dostoyevsky. Euh, Alors Dostoyevsky, un auteur russe euh, qui est connu pour les frères Karamazov et pour Crime et Châtiment. Euh, mais Les Démons est également très connu. Euh, c'est euh, euh, voilà, euh, c'est l'histoire d'un jeune homme qui revient de euh, qui, re, qui revient d'un voyage en Europe et on se demande euh, quels sont ses démons en fait. Euh, c'est une euh, voilà, c'est euh, un roman méditatif. Euh, qui va parler beaucoup de spiritualité et qui va euh, également parler du, du suicide. Euh, J'en sais pas beaucoup plus. En général, Dostoyevsky, c'est effectivement très méditatif, très spirituel. Euh, spirituel au sens vraiment de... Euh, euh, c'est pré... oui, presque mystique, en fait. Et j'aime vraiment beaucoup euh... bon, en tout cas, je dirais la traduction les traductions de Dostoyevsky. Et voilà, j'ai grand hâte de commencer à lire tout ça, même si, oui, je, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais euh, j'aurais peut-être préféré continuer à, à vivre et à aller faire ce travail que j'aime bien, plutôt que plutôt qu'à être enfermée chez moi, même si je, je, je, je, je suis très contente d'avoir plein de trucs à lire, hein, mais euh, je vais avoir un peu le sentiment de retourner au chômage et en encore moins marrant parce que quand euh, bon, j'étais au chômage je, je pouvais euh, sortir de chez moi et là pas du tout du tout donc au moins j'ai de quoi m'occuper hum, si vous avez des lectures si vous êtes confiné ben bon courage si vous ne l'êtes pas encore faites quand même attention à vous hum, alors vraiment petit petit message de recommandation quand même aussi j'en profite parce qu'il me reste un petit peu de temps parce que c'est important. Hum, J'ai vu euh, le médecin ce matin. Alors, en, en cas de problème, euh, si vous avez de la fièvre, ne composez pas le 15. Attendez, c'est normal. Si vous ne composez le 15 que si vous avez des difficultés respiratoires. Si jamais vous avez un doute, euh, n'allez pas chez le médecin. Euh, N'appelez pas le 15. Faites une téléconsultation de médecine générale. Voilà. Euh, vous faites une téléconsultation de médecine générale euh, pour vérifier euh, si vous êtes... Euh, on vous fera une ordonnance euh, pour un masque. Alors, si s'il y a des risques que vous soyez infecté, ne prenez pas d'anti-inflammatoire. Euh, attendez les instructions éventuellement du, du médecin. Et si, vous devez, si jamais vous devez sortir, ce qu'il faut éviter le plus possible. Mais le truc, c'est que si on ne peut pas faire livrer les courses, il faut bien s'acheter à manger. Euh, et il faut peut-être parfois aussi aller à la pharmacie. Euh, et qu'il y a un risque que vous soyez infecté, portez un masque. Et si, si vous avez un ami qui est confiné, une amie qui est confinée, euh, alors, pour les courses, si, si, vous savez, si vous savez, pour les courses, mettez des gants. Euh, si vous avez un ami qui est confiné vous, et qu'il qu a, qu a besoin de vous pour faire ses courses, donc vous, mettez des, vous mettez des gants pour faire les courses. Vous déposez les courses devant la porte de la personne. Vous ne la voyez pas. Ce <rire> n'est pas rigolo, mais, mais voilà. Et. Euh, et vous, si, on, et si pour vos courses, euh, bah, et moi, mon médecin m'a conseillé de désinfecter. En tout cas, de, déjà de les toucher seulement avec des gants. Et de ne pas hésiter à bien laver ces produits frais. Et, et bon, si c'est des boîtes de conserve, vous pouvez désinfecter l'extérieur. Parce que le virus reste sur les surfaces plates. En tout cas, c'est les instructions qu'on m'a données. Je ne sais pas du tout si c'est trop, euh, si c'est si si trop ou euh, si en fait ça ne sert strictement à rien. Après, est-ce que ça peut faire du mal Je ne sais pas. Euh, en tout cas, le fait est que moi, c'est ce qu'on m'a conseillé. Et à mon avis, bah, il faut, je, je vous avoue que je préfère écouter ce que me dit mon médecin. Et enfin, une dernière chose, une toute dernière chose. Je sais que c'est très frustrant de ne pas s'acheter de livres neufs. Je sais que c'est très frustrant de ne pas pouvoir aller en librairie à la bibliothèque. Hum, moi, ça m'agace aussi. Hum, Et ça m'aurait agacé, même si je n'étais pas confinée chez moi. Hum, Seulement, commandez pas de livres sur internet. Hum, Ce n'est pas la question de dire euh, commandez pas sur Amazon, même si moi je suis contre Amazon, mais. C'est même pas une question de euh, euh, aller en librairie, c'est mieux, etc. C'est pas cette question-là, c'est une question plutôt sanitaire. Moi, je considère que c'est pas normal de faire travailler des livreurs alors qu'on euh, qu demande à la majorité de personnes de, de faire le moins de sorties possible. Euh, oui, la lecture, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, oui, si on est chez soi sans rien, il eh y ben a de quoi beaucoup en souffrir. Seulement, bon, si vous voyez cette vidéo, que vous avez internet, donc vous avez accès à des œuvres libres de droit en ligne. Euh, J'imagine que vous avez une grosse pile à lire, donc c'est pas grave si vous n'avez pas de livre d'œuvre pendant quelque temps. Mais franchement, faites pas prendre des risques à des travailleurs pour qu'ils vous livrent des livres, euh, alors que, alors que ben, vous pouvez patienter que ça aille mieux, vous attendre que ça aille mieux, que, que ça aille mieux à, avant de, de racheter des livres. L'urgence, c'est les sanitaires. C'est ça qui est urgent, c'est ça qui est important. Donc, ben, je... Je vous dis à très bientôt. Euh, je ferai peut-être plus de vidéos euh, que, que, à part lire, j'aurais pas grand chose à, à part lire et faire allonger, j'aurai pas grand chose à faire. Euh, donc je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi quels sont vos livres de confinement et surtout euh, prenez soin de vous.